Bonjour messieurs, dames, salut Frangin. Et bonjour à tous. Bonjour Lucas. Alors aujourd'hui, le tuto c'est sur un truc euh, bah ça y est, c'est parti, on attaque un petit peu de couper des bouteilles en verre. Ouais. Ah, du coup. Et puis bah comme l'été approche, euh, on va se faire un petit plateau euh, un petit plateau apéro assez original. Plateau apéro photo fort, n'est-ce pas Quel talent. Euh, donc ça voilà, là vous l'avez devant vous, je vais juste sortir un petit peu du champ. Donc bien entendu, hein, pour hop, pour venir mettre donner un peu de l'effet de flamme. Super. Voilà. Hein donc super. le rendu est sympa, les petits verres, la petite bouteille d'écho, ma foi, impeccable. Je pense que marche. le queue super original. Hein? Je vous remets la lumière et on est parti. Et on vous explique contrer. un peu comment ça fonctionne. Alors, pour Alors. réaliser ce plateau, bon, on a besoin, vous avez bien compris, les fameuses petites bougies qu'on a déjà vu sur, hein, sur euh, d'autres tutos. Tout à fait. Okay. On va avoir besoin du coupe-verre. Alors, du coupe -bouteille, euh, pardon. petite précision à tout le monde, le modèle que vous voyez ici, c'est le prototype hein, puisque le, le reste est parti à la fabrication. Tout à fait. Donc quand vous le recevrez, il sera en bois. Hein. On va avoir besoin de la pince de maintien pour venir fixer correctement le, le coupe-bouteille coupe sur la table. Le coupe-bouteille sur la table. Ensuite, eh ben, on va avoir besoin bah, d'une bouteille, des bouteilles. <rire> yes. d'accord, qu'elle okay. bouteille. Alors, après on reviendra là-dessus. Bouteille hein. verte ou bouteille blanche ou comme vous voulez, une perceuse équipée d'une cycloche. du plateau qui lui va nous permettre de pouvoir poser des verres et des bouteilles apéro. Le quart de rond pour faire le petit rebord. Un champ plat pour tracer. La pince à onglet. Après, traditionnel, Le petit mètre qui va bien. Le marqueur, on est OK. Le petit cutter, le double face, logique, ça c'est dans tous les tutos, on est sur la même chose. La colle contact le... d'Alexis. petit bonjour. Euh, la, le petit morceau de céramique pour dépolir une fois qu'on a fini de couper la bouteille. Perfect. Et voilà. une bougie. Une bougie, qui va nous vous permettre. allez comprendre après pourquoi. Voilà. Et un truc important, un peu d'alcool à brûler, un petit sopalin. Ça, ça va être la première chose à réaliser, puisqu'on va commencer par couper les la bouteille. Voilà, la première chose à faire à la maison, on coupe les quatre bouteilles. Voilà, alors, pour les bouteilles, chose importante, elles ne doivent plus du tout avoir de colle. Voilà. Donc, c'est là où on intervient. Pour ça, on va simplement venir, avec un peu d'alcool, nettoyer voilà, sa tout tout bouteille. Voilà, simplement. Donc vous faites ah. attention à ça, hein, on, on dégraisse bien, en fait c'est l'autocollant. Bon, truc de grand-mère, vous le connaissez par cœur, vous mettez les bouteilles dans l'eau chaude, les, les, les étiquettes en l'en sortir facilement, mais vous pensez bien vraiment parce que ça c'est important, il ne faut pas qu'elle laisse ok. Au niveau du coupe-bouteille, avec les deux papillons derrière, vous allez régler la distance de coupe que vous souhaitez. D'accord. Les deux petits papillons devant vont juste vous permettre de régler la hauteur correcte, du diamant. Donc, ça, vous n'avez plus besoin d'y toucher une fois que c'est fait, tout que c'est mis fait. en place. On y touche Donc, vous décidez de la hauteur de votre plateau et vous venez bien entendu reporter ça sur le, le coupe-bouteille. En précisant bien que votre longueur se fera au niveau du diamant. Hein, Exactement. Voilà. Euh, Lucas, petite précision pour tout le monde. Alors, là, on travaille sur du verre. Donc, pensez bien à prendre 5-6 bouteilles oui. pour 4 bouteilles parce que ça va arriver hein, c'est comme le bon vin. Hein. Euh, ben voilà, vous avez différentes matières en termes de verre, différentes épaisseurs. Vous allez voir qu'il y en a qui vont se travailler mieux que d'autres. Tout à fait. Ça, on vous le dit par expérience. D'accord Donc, si vous la ratez, ce n'est pas très grave. Voilà. Hein, il y en aura... Ça peut arriver. Comme on parlait du bon vin, eh ben, c'est pareil. Trop froid, ce n'est pas bien. Trop chaud, ce n'est pas bien. Donc, bouteille à température ambiante, laissez-la bien sécher avant. Voilà, Vous aurez des résultats toujours un petit peu plus efficaces. C'est parti. Le ça, c'est ça. Je me positionne sur le de bouteille une main qui tient la bouteille ici, l'autre main va me permettre de venir faire tourner la bouteille sur le diamant. Voilà, il n'y a pas eu... Une... Je dois entendre le diamant chanter. On est d'accord. Donc on entend qu'il chante bien. Euh, petite, euh, petite préconisation pour euh, celles qui craignent un peu de travailler le verre, vous pouvez des petits gants, hein, Luco Tout à fait, un hein, oui. petit gant de jardin. Voilà, ouais, les petits gants de jardin, les gants anti-coupes. Ma bouteille est rayée sur tout le tour. Alors pour séparer, vous ne pourrez pas la séparer comme ça. Non. On va devoir lui créer un petit okay. choc thermique. Pour ce faire, on va simplement venir prendre une bougie. Ok. Je vais, je tire, je tire, on la hein, ouais, Tu vas te. Tu vas te Hop. Voilà. Alors là, par contre, petite astuce, voilà. <coughs> Avec la flamme de la bougie, votre bouteille va noircir. Laissez bien noircir tout voilà. le pourtour, hein, C'est important. Ça vous facilitera vraiment le travail. Ensuite, Ensuite bassine d'eau froide. Hop. Aux je chaudes, la rapproche. Au euh, Non, mais là, moi, comme ça marche, parce que pour te, pour la séparer, sera plus simple pour moi. Très euh, bien. Hop, Comme ceci, j'espère que vous voyez bien. Là. Donc la bassine, bah, le niveau d'eau pour que la bouteille puisse rentrer complètement dedans. Hein, vous avez ça vu, hein, les pubs pour vos pare-brises, hein, chaud, froid, un impact, ça fissure. Choc thermique. Le principe est le même. Donc, je viens chauffer ma bouteille au niveau de ma marque réalisée par le diamant. Voilà. Alors, c'est un petit peu long, hein, mais malheureusement, cette phase-là est indispensable. Et il est vrai que, et il est vrai que euh, c'est vraiment ça, c'est le côté. Vous prenez votre temps, laissez-la bien chauffer cette bouteille, parce que si vous la chauffez pas assez, le choc thermique se fera pas. Hein, Exactement. Vraiment, tout à fait. Lucos. Alors le côté intéressant, la bougie. Vous prenez ces bougies un petit peu grosses comme ça, parce que vous pouvez vous voyez ce qu'il fait du coup. Il positionne sa bouteille sur la bougie, oui, ce qui ça, permet simplement ça permet de tourner tranquille et d'être euh, voilà à l'aise. Ça va voilà. pas mal au bras. Tout simplement ouais. au niveau de voilà une petite bougie un petit peu haute, ça vous permet de tourner tranquillement autour. Ok. Et là, donc on va se rendre compte que tout doucement, le verre prend la température. C'est bien à ça fait. du coup. Hein. Voilà. Et comme le verre est rayé, okay. eh lorsqu'on va tremper la bouteille dans l'eau froide, normalement, ça devrait se séparer sans trop de problème Alors, c'est là où j'interviens c'est que ça va vous arriver d'en péter, d'en hein, avoir quelques-unes. Oui, hein, oui, oui, soit... oui. Nous, ça nous arrivait régulièrement. Maintenant, je vous dis. On travaille du verre, ce n'est pas une science infuse. Si les bouteilles sont très vieilles, bah le verre est un petit peu vieilli, donc la bouteille sera plus fragilisée. Bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc là, c'est sympa. En fait, c'est un tuto qui est sympa quand même. C'est convivial dans le sens où ça permet d'inviter des amis pour pouvoir vider les bouteilles. Et normalement. Les transformer. Ici, voilà. Génial. Alors, vous avez vu ce qu'il a fait, Luco, en termes de... C'est un petit tac. Voilà, voilà. tout simple. Une petite, euh, euh, comment dire, hein, Luco, une petite pression extérieure. Okay. Et votre bouteille est coupée. Alors, ah, c'est ça. pas mal, hein. ouais, super. Ensuite, eh bien, je vais simplement venir. Des calmes, tu peux enlever le cul de la bouteille. Ça, on vous la pouvez la pose, vous en hein. servir après. Euh, Tout à fait. Un petit vase, machin. bocal. Euh, place, euh, hein place à l'imagination. Euh, Alors. On les, euh, les vis dans le garage. Il est bien évident que là, le bord de la bouteille va être tranchant. Voilà. Donc, très, très important. On revient avec une petite céramique. Donc, on pense bien à. À dépolir. D'accord Donc, ça, vous faites intérieur. Extérieur. Ici. Intérieur, extérieur. Ok On a compris le truc Génial. Alors, Donc maintenant, ça on va s'occuper du plateau. Donc, okay. nous, on est parti sur un plateau, je crois, qui fait 40-40, hein, si je ne me trompe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, 40, 40 Alors, le petit truc, l'épaisseur. Hein. Les dimensions que vous voulez, bien entendu, l'épaisseur, 5-6 mm minimum, tout hein, en fait. ce sera bien. Alors, okay. on va déjà tracer le positionnement pour les bouteilles. Donc, je viens prendre une règle assez grande. Mon marqueur, yes. je pars du bord Petite et je diagonale. viens simplement faire mes diagonales comme ceci. Hein. Voilà. Pas besoin de tout tracer, enfin c'est comme vous voulez, ça n'a pas grande importance. Okay. Alors, Allez. une fois que c'est fait, ça va nous permettre eh on centrer. va définir hein. la dimension de l'emplacement des bouteilles. Okay. Donc, nous, on est parti sur 6 cm. Et on vient donc comme ça marquer sur les quatre coins 6 cm. Ce qui va vous permettre d'avoir vos bouteilles qui sont centrées sur votre plateau, ce qui paraît logique. Alors après, eh bien on va tout simplement... Tiens, je te rends ça. Ouais, ça on marche. va tout simplement prendre la perceuse avec la cicloche. Prenez, prenez le bon diamètre hein, pour que ça passe dans le goulot. Ça te paraît logique. Je vais mettre, pas trop, Gab. Hop. Hop, les deux pinces. Les deux de petites maintien. pinces qui me permettent de bien maintenir ma plaque correctement. Voilà. Et je viens simplement percer mes cartes. Donc la cicloche, la technique, hein, toujours la même. On n'appuie pas. On laisse travailler sa cicloche. Hein, Exactement. Voilà. Hop, vous réalisez vos quatre trous pour que la bouteille puisse, bien entendu, passer à l'intérieur. Ça paraît logique. Simple, hein Simple et efficace. De là, il est bien évident que c'est un plateau apéro. S'il n'y a pas de rebord, les verres vont tomber, les bouteilles également. Alors, un quart de rond, un champ plat, place à l'imagination. Vous pouvez également y mettre des branches de bois vert, si vous voulez faire un côté un petit peu plus, hein Tout à fait. On va donc venir couper nos angles avec la pince Alors, à anglais Là, tu leur précises bien que c'est des angles ouverts, en fait. Tout à fait. Hein, par Donc là, à... je mets dans ma pince. Voilà. Je prends ma baguette, je la positionne contre mon guide. Ah, je ne suis pas à 45 degrés, ça va m'embêter. Ce sera un petit peu plus gênant, ouais. Et là, je viens couper ma baguette. D'accord Je viens prendre la dimension nécessaire. Je fais mon marquage sur les extérieurs. Ça, c'est comme les autres tutos qu'on a qu Tout à fait. Réalisé, hein. Je passe à l'opposé et je viens couper mon autre angle pour être exactement comme il faut. Génial. Vous réalisez vos 4 baguettes. Alors, nous personnellement, alors vous, bien entendu vous pouvez les pointer sur votre plateau, vous pouvez les encoller. Si vous avez le temps, nous on vous conseille. Si vous avez un petit peu de temps, vous les encollez, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout à rien. fait, ça durera plus dans le temps. Nous on l'a travaillé pour notre plateau rapidement, on a travaillé avec un double face, une petite ah, bande de double face voilà. dessus. ça reste pas hein? normal. Okay. Une fois que vos 4 trous sont réalisés et que votre bouteille, okay. vos 4 okay. bouteilles sont faites, <coughs> vous venez positionner votre plateau. Et là, on va utiliser la colle contact d'Alexis. C'est là où c'est vraiment intéressant. Et vous venez pointer. Et vous venez simplement, voilà, positionner un petit un peu, petit peu de, colle de colle aux extérieurs et vous laissez bien sécher votre euh, votre colle. Écoute, Lucou. Ensuite, et eh bien, vas-y. Hop. Le résultat final est plutôt intéressant. On est d'accord. Vous avez. Voilà, génial. Votre plateau apéro qui vous permet de recevoir vos amis, vos convives avec une originalité, les petits photos forts en dessous, sympa comme tout. Très intéressant. Alors, rendez-vous au prochain tuto Coupe Vert. Vous allez voir, on va vous trouver encore des petites idées sympas. Bonne journée et bons travaux. Bonne journée à tous. Au revoir.